Dans cette vidéo, on va parler de casque à isolation active. Salut c'est Manu de LangueDeGeek.fr, la chaîne qui t'aide à dompter la tech pour te lancer dans la vidéo au meilleur prix. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc je vais vous faire une mini-review de ces deux casques et de ce que j'en pense. Alors on va pas aller vraiment sur la qualité euh, sonore parce que les deux casques sont excellents. C'est ce qui ressort d'absolument tous les tests avec des gens qui ont l'ouïe encore plus fine que moi et pourtant euh, j'entends le, le nom des notes, croyez moi. Mais je suis pas capable de différencier et de vous dire ce casque là est euh, que l'autre pour écouter de la musique. Par contre sur l'isolation passive euh, là-dessus j'ai un petit avis. Alors on voit souvent passer sur le net quel est le meilleur entre Bose QC35 qui vient d'être remplacé par le H700. Alors là je laisse trancher vous allez voir la vidéo de Pepe Garcia où ils en a fait euh, un super long métrage entre le Bose QC35 et euh, le H700 le nouveau de Bose il n'y a pas vraiment euh, voilà il n'y a pas il a pas un changement euh, conséquent il y a un changement de design ça c'est sûr mais il n'y a pas un énorme changement. Moi Bose c'est mon quatrième casque Bose j'ai eu un QC35, QC25, QC15, QC3 euh, donc j'étais un grand fan de la marque pour son isolation phonique hein. euh, pas seulement pour les moteurs d'avion parce que l'avion c'est pas ce que je prends le plus le train pas mal et puis et euh, eh bien en début d'année j'ai eu j'ai essayé les intra auriculaires hein, puisque c'est ce qui fait beaucoup parler depuis la sortie euh, des IPod, euh, et de la concurrence. Donc j'ai voulu essayer. Bah ça n'a pas loupé, ça m'a inflammé euh, les euh, deux tympans et les deux conduits. Donc je suis assez vite revenu au casque et je me suis offert donc l'équivalent de chez Sony. Donc le XM3 de chez euh, Sony euh, qui, euh, bah il n'y a pas photo immédiatement quand on le met sur les oreilles, en tout cas en mode passif. Je parle pas de qualité sonore, je parle pas de qualité musicale, de basse ou d'équaliseur, mais un avantage euh, au Sony au niveau du confort et de l'isolation passive. Ça ne veut pas dire que le Bose est désagréable. On peut bien évidemment le porter pendant des heures, ce que j'ai fait pendant euh, des jours, des mois et des mois. Et il est encore en état impeccable. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de tester ces petites merveilles parce que moi je vis avec, hein, je, fais, euh, je fais partie de ce qu'on appelle les hyper-acousiques ou qui souffrent d'hyper-acousie, enfin je pense que c'est comme ça qu'on dit, euh, c'est à dire que il y a beaucoup de bruit que je ne supporte pas, je ne supporte pas le bruit contre la glace, je suis quasiment obligé d'avoir un, un frigo euh, qui fait pas de gif parce que sinon bah, je peux pas fouiller dans le congélateur, je ne supporte pas les cris des enfants, je ne porte pas les bruits des motos, je ne supporte pas les sirènes, euh, je ne supporte pas grand chose en fait quand je sors dans la rue, Donc évidemment de revenir sur Paris euh, déjà sur Orléans ou sur les autres grandes villes où j'ai habité euh, je vivais avec un casque isolant mais là euh, dans Paris pour prendre le métro le Bose a pour avantage d'avoir euh, il est bi source en fait donc vous pouvez le connecter par exemple à votre pc votre tablette plus votre smartphone là où ces petits euh, salopards de Sony n'ont mis qu'une seule source sur euh, leur XM3 au prix du casque ce qui est juste scandaleux alors je sais que le concurrent Jabra lui a mis carrément 8 sources là c'est peut-être trop mais je pense que tous les casques devraient en avoir euh, deux ou trois, euh, ce serait pas euh, de trop. Je pense qu'il y a quand même un avantage sur le Bose pour couvrir le bruit euh, des moteurs. Le design parce que quand tu portes un truc sur la tête il y a quand même une importance. Alors design et ergonomie hein, ça veut dire au niveau des boutons, au niveau de la facilité pour les plier, euh, il n'y a pas vraiment d'avantage. Les deux se plient euh, quasiment autant. Je pense que vous voyez il n'y en a pas un qui est vraiment plus gros que l'autre. Les deux sont fournis avec une petite housse pour les transporter. Vous pouvez les mettre quasiment à plat dans le creux d'un sac à dos donc là-dessus pas réellement davantage. Au niveau des boutons donc le Bose a vraiment les, le gros bouton à l'ancienne qui s'active sur le côté que moi je préfère. C'est old school, c'est très physique, c'est pas très tactile mais au moins on sait quand on l'allume, on sait quand on l'éteint. Là où le Sony on maintient un bouton en dessous qui est à côté d'un deuxième bouton qu'on peut personnaliser avec l'application Sony sur laquelle je reviendrai. Personnellement je préférais le vrai bouton de chez Bose. Au niveau du volume, par contre, euh, là où Bose est aussi resté à l'ancienne avec vraiment des, des vrais boutons volume hein, qu'on sent ou on clique comme ça dessus. Euh, avantage pour moi euh, sur le Sony, c'est plus agréable de faire glisser comme ça sur l'oreillette, le doigt vers le haut ou vers le bas pour changer le volume. Par contre, on se prend un petit bip aigu désagréable dans l'oreille, en tout cas que moi je trouve désagréable. Et à ma connaissance dans l'application Sony, on ne peut pas aller le couper au niveau de l'autonomie, je vous les incrusterai, euh, c'est pas vraiment un truc dont on souffre parce que les casques ça a pas des batteries gigantesques, ça tient euh, plus de 15 ou 20 heures je crois pour à peu près euh, les deux en tout cas, on est on est dans ces eaux-là, donc c'est pas quelque chose dont on souffre. On peut repasser en mode jack donc en filaire quand il n'y a plus de batterie. Alors là-dessus les deux marques vous ont fait des câbles qui ressemblent à du standard jack mais on a vite fait de bloquer si on utilise un autre câble jack dans le trou pour l'enfoncer. Donc faites attention à ne pas perdre le jack de chez Sony ou de chez Bose parce que même si vous nous sortez un vieux jack du tiroir ce que moi j'ai déjà fait eh ben c'était impossible d'aller le brancher sur le casque. Au niveau des applications, donc là gros avantage pour le Sony, pour ceux en tout cas qui veulent s'amuser à les personnaliser, euh, d'une part bah, la musique, les equaliseurs, avoir euh, telle ou telle equalisation suivant votre musique préférée, mais surtout on peut aller euh, personnaliser dans le Sony et eh bien l'isolation active là où sur le Bose vous n'avez absolument aucune option là dessus. Donc sur le Sony dans l'application vous pouvez dire euh, aller plus ou moins fort, plus ou moins isoler la voix, les bruits ambiants, les choses comme ça. Vous avez différents profils et ça va vraiment aller euh, détecter dans votre utilisation si vous êtes dans tel ou tel usage pour mettre plus ou moins 10 Isolation active, bon, moi c'est pas compliqué, ça m'intéresse pas, je veux de l'isolation au maximum, absolument, tout le temps. Alors ces casques sont bien sûr très onéreux, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller mettre 250, 300 euros euh, en tout cas et ça encore on est sur des prix en promotion euh, dans des casques comme ça. Donc je vous mets un lien en commentaire vers un casque qui coûte qu'une cinquantaine d'euros. Alors oui on n'est pas dans la même qualité, on n'est pas dans la même robustesse mais pour bah, 5 à 6 fois moins cher et bien ce casque fait le boulot. Il a quand même une petite isolation active. Moi je l'ai testé dans l'avion, j'ai passé deux heures avec quand je suis allé euh, au Portugal à Noël dernier et ça ne m'a pas arraché la tête, ça m'a pas fait mal, ça m'a pas serré, le son n'était pas euh, mauvais donc pour 50 euros ce casque-là voilà c'est ma petite découverte pour ceux qui n'ont pas les moyens et qui voudraient vraiment se protéger, qui supportent pas les intra-auriculaires qu'ils soient euh, moyen gamme ou bas de gamme, vous avez quand même, voilà possibilité quand même de vous isoler et d'avoir un certain euh, confort avec quand même des belles oreilles mousse pour une cinquantaine d'euros. Je vous mets le lien, la marque c'est Théatronic, je ne sais pas si je le dis bien, en tout cas je vous mettrai le lien en commentaire. Je te mets également en commentaire si tu veux recevoir mes 10 euh, vidéos d'astuces pour tourner et monter et te lancer facilement sur YouTube. Voilà, c'est difficile de départager ces euh, deux casques. Euh, moi, dès que je vais dans une Fnac ou quelque chose comme ça, j'essaye de les essayer. Mais ce n'est pas facile sur les appareils Bluetooth d'arriver à les apparaître dans un magasin où vous avez 200 appareils en Bluetooth. J'avais testé aussi euh, celui de Microsoft ou le dernier Jabra, mais je ne les ai pas eus assez longtemps pour vous en faire un véritable retour. En tout cas, le Sony XM3, c'est celui que j'utilise quasiment tous les jours et euh, dès que je sors. Et c'est là où va ma préférence par rapport au QC35 qui reste un excellent casque de chez Bose le H700 je l'ai testé sur les oreilles voilà le temps d'un test en magasin mais je ne l'ai pas eu suffisamment longtemps pour en faire un véritable retour. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu, mettre un pouce ou mettre en commentaire toi quel est ton casque préféré avec peut-être des prix inférieurs à euh, ces deux fers de lance du marché. Ciao